On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la nouvelle mise à jour de l'île de Club Pingouin. Donc dans cette mise à jour, comme la plupart du monde le sait, nous allons trouver la fête médiévale. où On va pouvoir combattre des créatures mystiques à travers notre île. Donc, euh, Tout d'abord, on peut voir que l'écran de démarrage a été modifié. On voit évidemment un pingouin chevalier avec une ombre menaçante vous propose qu'on se connecte dès maintenant Alors nous avons un coffre avec évidemment des cadeaux donc plein de nouveaux mobiliers. donc des bannières fête médiévale, des torches et des objets pour fabriquer un vrai château dans nos igloos. Donc on peut avoir une herse, une tour et bien plus encore. On a un nouvel équipement, donc un bouclier et une épée dorée. Et c'est parti Bonjour, bienvenue à la fête médiévale. Nous célébrons la royauté, les châteaux et les récits d'aventure. Pour l'occasion, Gary a mené quelques opérations d'archéologie électromagnétique. Autrement dit, il a utilisé un aimant pour trouver de vieux objets enfouis dans le sol. Et il a déniché un spectre fascinant. Le voici il nous dit que ce sera la pièce maîtresse de sa collection médiévale. Ah, l'antarctique arrive. Alors, Gary, j'ai fait une découverte capitale. Le colex de l'île mentionne votre spectre. Parfait, cela lui donne une grande valeur historique. Alors, apparemment, selon l'antarctique, ça explique que le sceptre enfermait un dragon féroce et il préconise de ne jamais y toucher. Ah Et donc maintenant le dragon est en liberté. Voilà, en liberté, ce qu'on dirait. Courageux aventurier, Gary a besoin que vous remettiez au sceptre à sa place. Rassemblons-nous et braverons le donjon du dragon. Il a étudié le codex de l'île pour en savoir plus sur notre ennemi. On attend ces informations précieuses. Bon bah c'est parti, donc nous voilà sur euh, la mise à jour. Donc, on peut voir que la promenade du phare est décorée avec des maisons médiévales, avec des toits de chaume, de bois. Évidemment, le magasin Disney et le stand de bienvenue est décoré pour faire croire que c'est un petit château, un petit manoir médiéval. On voit plusieurs, plusieurs décorations, comme des bannières, comme dans les igloos, et des bottes de foin. Donc voilà. Donc je vous propose qu'on aille directement dans la bouche du dragon pour découvrir ce qui nous attend. C'est parti Comme vous pouvez voir, il y a un nouveau chargement. Alors, nous voilà. On entre, on pénètre dans la grotte du dragon. C'est parti Stretch my wings again? What foolish penguin took my scepter? Don't worry, the consequences of that will be short lived. I must get ready for my big day roasting the island. You're welcome to run. <laughs> On va devoir trouver un moyen d'entrer dans son repère. Nous dit Gary. Effectivement, la situation est plutôt critique. Ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Ah, moi je vous propose, avant d'aller euh, dans le dans le repère, on va se changer en chevalier. Et voilà, c'est bon, je suis changé en chevalier pour. Affronter les terribles dragons ou autres créatures qui nous attendent, parce que va bien falloir sauver l'île de scorn. Donc voilà, Donc Je vous propose d'entrer directement dans le premier donjon qui est à gauche. C'est parti. Welcome to the slime spa. Enjoy your day. <rire> D'accord, donc là le but C'est tout simplement de toucher toutes les orbes euh, Dorées dans la salle Pour sans doute Affronter quelqu'un Un ennemi, nous ne savons pas encore Donc, Chaque fois qu'on touchera une orbe Ça allumera un des yeux des trois têtes Et donc pour réussir Il faut, j'imagine Allumer les yeux des trois têtes bah, C'est parti, on prend la tyrolienne alors là il va falloir sauter pour éviter de tomber dans le spagluant de slime Ce serait dommage de tomber et de devenir tout vert voilà, ça c'est très bien je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne si on tombe dans le spagluant voilà on recommence où on était donc, gare à vous, ne tombez pas dans le spagulant. Ensuite, voilà, donc on saute ici. On saute ici, on va jusqu'à la salle à manger, voilà. Vous pouvez faire un petit arrêt pour vous acheter une petite sucrerie si vous avez envie. Comme par exemple le Popscorn, la nouvelle nourriture à la mode pour cette fête médiévale. Moi, je vais en acheter un petit pot. Ça fait toujours plaisir. Et donc, nous avons une autre orbe ici. On peut faire un petit arrêt pour aller chercher les pièces ici. Ouvrir les coffres pour devenir un pingouin complètement riche pour se faire de nouveaux igloos. Et on va pouvoir continuer à chercher les orbes magiques. Alors, donc on va passer par là, par le grand escalier. Il va falloir traverser ce chemin parsemé de herses qui se lèvent. Gare à vous, ne vous faites pas transpercer. Je... Ne vous faites pas transpercer. Soyez patient, n'allez pas trop vite sinon vous risquez de le regretter. Donc, les herses peuvent propulser les pingouins très très haut dans le ciel. Faites gaffe. Là, on peut voir, bizarrement, une boule de, de pierre tomber. Ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Donc, on passe par le, le geyser vert. Alors là, vaut mieux pas y aller d'un seul coup. On va se retrouver sur le côté. Et voilà, tout se passe bien. On va chercher l'or. Parfait. Vous voyez ici que nous avons oublié une orbe. Nous allons nous devoir aller la chercher. Alors où pourrait être cette mystérieuse orbe